J'en ai l'éternel, j'espère que vous êtes de ce magnifique moment bien sur le de compagnie des parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, les amis, on est sur K-Faction mais pas vraiment les amis, on est sur le serveur de développement de k Donc aujourd'hui c'est mon anniversaire les amis, je me suis réveillé ce matin et j'avais un message de mon développeur préféré, Elux, qui me disait hey, « Icon, joyeux anniversaire, j'ai une petite surprise pour toi, viens voir. » Et là, je me suis connecté et il m'a présenté ce que je vais vous montrer aujourd'hui les amis. C'est quand même assez épique et puis à la fin de la vidéo j'ai une petite surprise pour vous parce que vous allez pouvoir jouer à ce serveur-là, vous aussi. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est ce serveur-là? C'est un serveur qui va être relié au hub de euh, Coffaction. Donc, ça va être un genre de PvP Box. Où ce que vous allez pouvoir venir jouer, vous allez avoir un classement, des statistiques, etc. Qui va être répertorié sur le site. Donc, sur le site, on va revoir notre page de statistiques complète bientôt. Et ils vont être intégrés dedans, encore une fois. Vous allez avoir euh, des récompenses quand vous êtes premier du PvP Box. Donc, pour l'instant, on a le slash classement, comme vous pouvez voir. Je suis premier avec 20 points. Il y a Noclus qui a euh, 0 points et Misekons qui a moins 4 points. Parce que Second est... <rire> est un peu nul, les amis. Et en gros, comment ça fonctionne Ça fonctionne que euh, on a des statistiques. Donc, pour, euh, pour des morts, vous avez des points en moins. Pour des tournois gagnés, vous avez des, des, des, des points en plus. Pour des kills, vous avez des points en plus. Et pour. Euh, Là, on n'a pas d'autres points parce qu'il n'y a, a pas d'autres événements. Mais quand il y aura d'autres événements, par exemple des KOTH, des fils, des trucs comme ça, quand vous allez avoir le fils, ce genre de trucs, vous allez pouvoir euh, être euh, le premier ou dans les premiers. Donc, ensuite. Qu'est-ce que c'est en vrai le serveur, donc je vais juste me suicider, comme ça vous allez voir. On apparaît avec un menu de kit, et ça va vous rappeler peut-être un serveur les amis. Si vous vous souvenez de ce serveur-là, dites-le moi dans les commentaires les amis. Et là que c'était le créateur de ce serveur-là, et on a décidé de le remettre sur euh, K-Faction, mais un peu différent. Donc on a plusieurs kits, donc anti Anchar, anti stomper, Archer, Backup. Bon, je vous voyez juste passer dessus, je vais pas tout vous les nommer, mais en gros vous allez comprendre rapidement qu'est-ce que c'est le serveur. Voilà. Ah, vous avez compris, hein les amis Vous avez compris. On va prendre le, le Stomper, parce que c'est mon kit préféré les amis, ça l'a toujours été. On va se mettre en gamme à zéro. Et là... Le truc qui va arriver, les amis, c'est que le serveur est un peu différent. Parce que vous n'avez pas toutes les kits dès le départ. Et il n'y a pas de système de boutique. On n'a pas de boutique qui là-dessus pour faire de l'argent ou quoi. C'est pas notre but de faire de l'argent avec ce serveur-là. Notre but, c'est vraiment juste de vous proposer un petit serveur vraiment stylé pour PvP. Et puis, le gagnant, à chaque fin de mois du classement, il va obtenir des récompenses. On ne sait pas encore, soit des points boutique, soit des, euh, de, de l'argent PayPal. Mais, en gros, c'est juste vraiment une petite compétition de voir qui est le meilleur PvP player. Donc, quand vous allez sélectionner votre kit, vous allez pouvoir sauter en Warzone. Donc, le spawn, il est là, comme je l'ai dit jusque que je l'ai mis en haut comme un con Mais en gros le spawn est là Ensuite vous allez pouvoir sauter en PVP Vous allez pouvoir stomper les gens Faire plein de trucs Vous entendez les, les bruits des, des enclumes Vous allez pouvoir PVP avec les joueurs Avec la boussole Pour l'instant bon il n'y a personne sur le serveur Mais normalement avec la boussole La boussole va vous, vous diriger vers un joueur Donc là Elux normalement il est... Par là Elux normalement il est droit devant nous quelque part par là-bas, après, oh, on peut voir qu'il se déplace un peu, on peut voir, non, non, il est là, il est là, il est toujours tout droit, ok, voilà, s'il se déplace, le joueur va se déplacer, ainsi de suite, et avec la boussole, vous pouvez tracer les joueurs, ainsi de suite, comme j'ai expliqué, il y a un tournoi, un système de tournoi, donc quand vous faites slash tournoi, vous pouvez créer un tournoi, donc join, tournoi join, etc, il n'y a pas de joueur à rejoindre, mais quand il y a un tournoi qui est lancé, ça va être, vous avez tous les joueurs qui ont rejoint le tournoi, vont être téléportés sur une map extérieure, une nouvelle map, et il y a un tournoi qui se passe. Le gagnant du tournoi va gagner, bien entendu, comme j'ai dit, des points, des, des petites récompenses, comme ça. Et puis on va essayer de faire un truc assez intéressant, comme quoi, que quand le serveur va être mis en place, chaque genre week-end, il y aura genre un ou deux events. Et puis le truc qui est bien là-dessus, c'est que les gens qui sont euh, élites... Euh, qui sont euh, élites, euh, VIP, staff ou quoi, vous allez toujours avoir vos grades dans le serveur euh, PVP. Donc, si jamais vous êtes un mauvais garçon et vous avez été euh, banni du serveur faction, vous allez toujours rester banni sur le serveur KPVP. pvp euh, ou IPVP pour l'instant, il s'appelle IPVP. Mais peut-être qu'on va le changer, mais je pense qu'on va le laisser IPVP. Parce que quand même, c'est quand même mon projet, mon cadeau d'anniversaire, voilà Donc on va l'appeler IPVP, J'ai viens de décider ça ici avec vous en ce moment. Et puis, euh, oh, je ne l'ai peut-être pas dit, mais chaque fois que vous allez faire un kill, ça va vous donner de l'argent. Par exemple, 10 ou 100$, dollars et vous n'allez pas avoir toutes les kits en fait. Et quand vous allez faire euh, slash kit, vous allez pouvoir euh, voir les kits du serveur. Donc en faisant slash kit, vous allez pouvoir voir toutes les kits du serveur, mais vous n'allez pas pouvoir euh, toutes les utiliser. Euh, vous allez peut-être avoir les trois premiers ou deux premiers, et puis vous allez devoir faire des kills pour débloquer euh, des nouveaux kits. Donc euh, chaque kit va coûter par exemple 1000$, donc pour avoir tous les kits, ça va vous prendre genre 1000 kills, un truc comme ça. Bien entendu, il y aura un anti-boost, les amis, si vous tuez même, plein de fois la même personne de suite, vous allez bien sûr ne pas avoir de récompense ou d'argent, c'est un peu normal quoi. C'est pour pas niquer le truc, mais vraiment, ça un vraiment un système intéressant. Je suis vraiment excité, comme vous devez l'entendre à ma voix, les amis, je suis vraiment excité de vous faire ce petit spoil-là. Et aussi, les amis, on a euh, travaillé sur plein de des bugs de cofaction. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment intéressé de vous présenter ce nouveau, euh, ce nouveau serveur. Si vous ne savez pas c'est quoi le serveur, les amis, je vous l'ai gardé jusqu'à la fin de la vidéo. C'est MGKit. Donc, si vous savez pas c'est quoi MGKit, c'est un serveur qui était quand même assez populaire. Autant que c'était PvP à l'époque, c'était des serveurs. Euh, PvP Soup. Sauf que le PvP Soup, c'est un peu mort. Donc, on a décidé de le réinventer avec du PBP Put. Euh, je sais pas si Elux il est là. Donc, par exemple, Elux il est où? Il est là. Euh, Game mode 0 Helux euh, S Helux Oh, il me stomp What the fuck? Je me suis fait auto stomp What the fuck? Euh, pourquoi moi? Ok, attends, on va choisir un kit, les amis. On va prendre le kit Stomper. Euh, je vais me TP à Alux. Je veux juste vous montrer en fait qu'est-ce que c'est. Qu -ce que Donc, par exemple, pour l'instant, les cœurs ils sont réduits. On voulait dire oui, mais c'est easy tuer les gens. Non, regardez. Les cœurs ils sont réjoués. Ça prend beaucoup de coups quand même pour tuer quelqu'un. Euh, là, lui, il est stompant. Voilà, ça prend quand même beaucoup de coups de tuer quelqu'un. Il a vraiment le temps de se heal. C'est vraiment bien fixe et tout. Euh, il y a aussi le kit gladiateur. Donc, le gladiateur, ça vous amène dans un, euh, une arène, comme vous savez. Je vais juste vous monter deux, trois petits kits en hein, rapido, presto. J'ai pas envie de vous faire tout le truc. Mais le gladiateur, ça... Euh, Anti-gladiateur, gladiateur. gladiateur. Vous, vous allez sur la, la personne, vous cliquez dessus, ça vous téléporte dans une... Euh, dans une arène en vitre et vous devez vous taper sur la gueule jusqu'à temps que le dernier survivant il survit. Et ensuite ça téléporte le joueur en bas où ce qu'il était avant. Donc voilà, vous connaissez les amis, si vous connaissez pas MGKIT c'est quoi Allez sur Youtube, tapez MGKIT sous PVP, quelque chose comme ça vous allez comprendre. Il y avait aussi MC PVP à l'époque. Bref, on a décidé de refaire un système comme ça mais avec du PVP euh, potion. Voilà, c'est quand même assez inédit, il n'y a personne qui le fait encore. Et puis on s'est dit pourquoi pas les amis, ça va être quelque chose d'intéressant. Et puis euh, on espère que ça vous fasse plaisir. Donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais juste vous dire que si vous voulez tester les mini-jou, les amis, dimanche soir, je vais faire un live dimanche soir, euh, je ne sais pas exactement l'heure, mais dimanche soir, restez à l'affût, vous allez pouvoir tester le serveur, on va le mettre sur le launcher, on va commencer à faire la bêta, donc tester les bugs, s'il y a des kits qui sont trop cheats, ce genre de trucs. Tous les kits durant la bêta vont être disponibles euh, sur les amis. Il n'y aura pas de système d'argent ou quoi durant la bêta. Mais elle va sortir lors de la système, euh, quand la sortie officielle va sortir. Je vous recontacterai un peu plus tard là-dessus. Mais je suis vraiment hype. Il y aura aussi des petits events comme vous voyez. Avec des coffres comme ça avec des coffres où -ce que vous allez pouvoir avoir des récupérations de, de heal. Parce qu'à un, un bout d'un moment les amis, vous savez plus être capable d'avoir de heals Ce qui est normal parce que tu sais après quand on aura P.E.P. et tuer 50 personnes, il n'y aura peut-être plus personne qui aura des heals sur le serveur. Quoi. En espérant que le serveur vous fasse plaisir les amis, je sens déjà qu'il y a des gros youtubeurs comme Captain P &P et sa et d'autres gens qui vont être chauds, et vont tryhard de fou. Donc, si vous avez, si vous avez envie de tryhard ce serveur là ou donner des avis, des ajouts, des modifications, etc. Dans la description, c'est le moment. Je vous aime tous pour voir mon cœur. C'est Iconz. Passez une excellente fête de journée. On se retrouve ce soir pour mon live d'anniversaire. Ciao, ciao.